Bonjour. Bonjour Bienvenue dans ce 7ème épisode de la Minute Culturelle Aujourd'hui on va parler de la bite ou des drapeaux On va voir... Ordinateur okay. Bon, et ben on va parler des drapeaux Euh, vous n'auriez pas piqué l'idée à un autre youtubeur Regole Il est bien évident que nous n'avons aucune préférence pour aucun pays mais on va quand même commencer par le drapeau du Japon, qui s'appelle Linomaru, et qui signifie drapeau du disque solaire. On enchaîne avec Chypre et le Kosovo, qui sont les seuls pays à avoir leurs cartes dessinées sur leur drapeau. Ouais, on peut également citer le Népal dans les particularités, parce que c'est le seul drapeau au monde qui est constitué de deux triangles. Un autre fait tout particulier, c'est le drapeau des Philippines, qui est... Bleu au-dessus et rouge en dessous quand ils sont en guerre, ils inversent ces couleurs. Donc notre chauvinisme exacerbé va nous pousser à parler de la France et du drapeau qui a été créé en 1794, soit 5 ans après la fin de la Révolution. Mais quand même, il contient de nombreux éléments monarchiques. Le premier, la couleur bleue, c'est la couleur des armoiries des rois de France. La couleur blanche, elle, c'est le drapeau monarchique et la couleur rouge, c'est la couleur de l'oriflamme, la bannière des rois de France durant la guerre. Tout à fait, il faut aussi savoir que le rouge et le bleu sont les couleurs de la ville de Paris. Ça, c'est le drapeau de monde! voir une saucisse... Ça suffit les conneries pas des conneries Donc on a une saucisse parce que... 100 ans après la création du drapeau tricolore français, le baron Pierre de Coubertin créa le drapeau olympique. Avec 5 anneaux comme les 5 continents, il y a 6 couleurs avec le fond blanc et elles sont présentes au moins une fois chacune sur le drapeau des pays participants. Ouais, on va également parler de la Croix-Rouge qui a été créée par Henri Dunant qui était suisse. Et donc lui a juste repris le drapeau de son pays et il a inversé les couleurs. Par contre, dans les pays musulmans, ils ont cru que c'était un symbole religieux et ils ont demandé à ce que l'on crée l'association du croissant rouge. Nous allons parler désormais du drapeau des îles Canaries, sur lequel il y a deux chiens. Tout simplement parce que ça vient du latin Canaria Insulare, qui signifie l'île aux chiens. Juste parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque. On va également parler de la pizza de Margarita, qui a été créée en l'honneur de la reine Marguerite de Savoie et qui reprend les couleurs du drapeau italien. Les tomates pour le rouge... La là pour le blanc et le basilic pour le vert. Le drapeau irlandais est vert pour le catholicisme, orange pour le protestantisme et le blanc les unis. Et le drapeau écossais représente la croix de Saint Andrew qui ne voulait pas être crucifié comme Jésus. Vous Voyez que je peux aussi dire des trucs intéressants. Eh ben putain, il aura fallu de l'épisode 7 hein, quand même. On aimerait également que vous sachiez que le drapeau du Paraguay est composé de deux faces différentes. Et enfin, les Russes vont toujours plus loin. Ils octroient une journée par an pour célébrer leur drapeau. C'est le 22 août. Le 22 août. Allez, on va maintenant parler du drapeau du Népal qui est le seul Mais... drapeau. Ça, on l'a déjà fait début d'émission pour ce connard. Euh, <rire> on s'en fout, au pire, les gens ne retiennent pas. Bon, on va quand même parler du drapeau des États-Unis qui est composé de 13 bandes comme les 13 États fondateurs ainsi que de 50 étoiles, le nombre d'États au total. Oui, enfin, je voulais vous dire que durant la Deuxième Guerre mondiale, il était très très dur de se procurer des drapeaux. Et pour la Libération, les gens avaient confectionné des drapeaux à partir de peaux de lapin bouillis. Et apparemment, ça tuait la mort. Comme ta grand-mère C'est désormais la fin de l'épisode 7. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne Facebook et à notre page YouTube. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, la culture, c'est comme les drapeaux. Ça vous représente. Et avant de vous quitter, on voulait juste vous montrer le meilleur drapeau du monde. Allez les jaunes, allez les jaunes, allez les jaunes et bleus